Je vous, souha... je vous souhaite la bienvenue dans cette édition spéciale dans laquelle je vais parler des douleurs physiques, des tensions physiques et de la maladie. La question qui se pose c'est, qu'est-ce qui fait que nous avons une maladie plutôt qu'une autre Qu'est-ce qui fait que des maladies se reproduisent de manière transgénérationnelle euh, Ça pose aussi la question du coup, de la transmission de la maladie et aussi la notion de la mort. Un sujet tabou. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que qu'est-ce qui fait que une maladie vient à vous Aucune maladie n'arrive au hasard, en fait. Parce que la maladie en elle-même contient un message. Une, vous allez détecter plutôt, vous serez susceptible d'avoir plutôt certaines maladies plutôt qu'une autre. Voilà ce que je veux dire. Alors, je vais vous expliquer. Votre âme, ici, qui est la part de vous, qui est en toute bienveillance vis-à-vis -vis de vous-même, qui est là pour vouloir ce qu'il y a de mieux pour vous, envoie un message constamment à votre corps. Votre corps lui-même est donc le messager de votre âme. Votre corps transporte l'information de ce que vous désirez. <rire> si par exemple il y a quelque chose dans lequel vous désirez et qui vraiment génère de la joie chez vous, la joie valide que c'est effectivement la joie qui est là dans votre corps à travers une émotion. Et cette émotion, ça peut être une émotion positive comme ça peut être une émotion négative. Vous valide qu'effectivement, tiens, si c'est de la joie et du plaisir, c'est exactement ce que je désire à l'intérieur de moi. Par contre, si l'émotion est plutôt de la colère ou de l'angoisse ou des peurs, donne aussi une information qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment aligné, que ça ne correspond pas vraiment à ce que vous désirez à l'intérieur de vous. Le corps devient alors un messager de votre âme, donnant l'information de ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui se passe C'est que généralement, dans le rythme de vie dans lequel nous sommes, on ne traite pas notre émotion, nous n'avons aucune lecture de nos émotions, aucun décodage au niveau de nos émotions. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On va faire en sorte d'aller bien très vite. On va faire en sorte que les émotions ne nous dérangent pas dans notre façon de vivre, notre quotidien. Donc, soit on va faire du sport, soit on va faire la danse, soit on va faire de l'art, on va aller boire un coup avec les copains, on va en parler, mais on va tout faire pour se soulager. Le problème, en fait, c'est que vous n'avez eu aucun traitement de vos émotions aucun euh, déstockage, je dis souvent déstockage au niveau mémoire cellulaire. Il n'y a aucun traitement au niveau des émotions. Donc, tant que vous ne traitez pas l'émotion, ici, vous ne pouvez pas traiter le message ici contient le besoin. Donc, vous ne traitez pas le besoin qui est relié à votre âme. D'accord Donc, quand l'information n'est pas traitée au niveau des émotions, ah, votre ami dit, tiens, le message n'est pas assez clair. On va faire en sorte d'envoyer un message un petit peu plus fort. À ce moment-là, votre corps va émettre des tensions physiques ou des douleurs physiques. pour dire, hé eh oh, il y a bien quelque chose que tu veux qui ne te convient pas. Alors, ça peut être un torticolis, justement. Ça peut être, ça commence par un, euh, on va dire, un... Euh, euh, un mal de ventre, ça peut être une gastro, ça peut être un rhume, et ça peut commencer comme ça déjà. Et en même temps, là, on vit notre vie et on traite le symptôme, on traite le rhume, on traite euh, le mal de ventre, voilà, on prend des médicaments, mais on ne va pas avoir une lecture plus profonde que ça. Qu'est-ce qui se passe Votre âme, qui est la part de vous, qui est là pour prendre soin de vous, ou votre être, appelez ça comme vous voulez, dit... Je crois que ce message de ce que je veux vraiment, de ce, que, de ce qui est important pour soi, n'est pas là. OK. On va envoyer un message un peu plus intense. Et à ce moment-là, ce sera la maladie. Et ce ne sera pas une maladie, euh, n'importe quelle maladie. Hein. Cette maladie, elle aura une spécificité. C'est que cette maladie qui va être là, elle va être en, totalement reliée avec ce besoin profond. Je vous, donne, je vous donne plusieurs exemples. Je vais vous déjà parler de moi. Il y a un moment donné où, moi j'étais vraiment dans ce conflit avec ma mère. Et ce que j'aspirais au plus profond de moi, c'était vraiment de me sentir euh, comment libre libre de cette autorité par rapport à ma mère et je ne savais pas comment faire j'exprimais ma colère auprès d'elle j'exprimais mon désaccord auprès d'elle euh, j'exprimais les blessures que j'avais vécues avec elle et à quel point ça m'a fait souffrir mais je savais que j'avais une appréhension d'aller plus loin que ça qui est de, j'ai peur d'éclater vraiment ma colère, d'être vraiment honnête avec la colère qui est là parce que j'avais peur de la rupture qu'est-ce qui se passe une part de moi Aimerais vraiment de la reconnaissance dans ma blessure. Une part de moi a envie de me sentir libre de cette autorité. Qu'est-ce qui se passe Mon corps, t'acte un virus, un virus qui fait que si le virus n'est pas soigné, on aboutit à un cancer. Waouh À partir de là, qu'est-ce qui se passe Le cancer est une maladie très spécifique pour des personnes qui sont en colère et qui contiennent leur colère. Je comprends bien à ce moment-là que pour que mon corps guérisse, pour qu'il arrête cette fonction-là, parce que la maladie, elle a une fonction, c'est de transmettre le message de ce que j'ai besoin de changer et que je n'ose pas faire. La maladie devient donc, comporte donc la solution de notre problématique. C'est ça qui est important. Et, et en fait, on, on se, dé, se déconnecte vraiment de ça. C'est que la maladie, elle, comporte la solution. de ce que nous avons besoin de changer et qu'on n'ose pas hein, bien sûr donc ce n'est pas par hasard que moi à ce moment là il s'agissait d'un cancer pour moi nickel mais quand je traite au niveau de la somatique de la symbolique de la de de la, de la maladie je comprends bien qu'au delà du fait de soigner mon corps physique parce que c'est important aussi d'accompagner son corps physique c'est important de traiter le message parce que tant que le message n'est pas reçu, le corps va donner l'information. Parce que l'âme est en train de réitérer qu'il y a quelque chose qui est important pour moi que je n'ose pas faire. Et donc, à partir de là, je me suis autorisée. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon courage à deux mains pour vraiment éclater toute ma colère auprès de ma mère et faire quelque chose que je n'osais pas, que j'avais besoin, qui est de couper les ponts avec elle, de prendre les distances avec elle. Et c'est ce que j'ai fait. Et vous savez quoi dans les prochaines analyses que j'ai fait, Le virus s'est résorbé, tout simplement. Donc, je vous donne aussi un exemple au niveau de la somatique de la maladie. <rire> On est vraiment aujourd'hui en pleine actualité par rapport au Covid. Et c'est assez intéressant parce que j'ai un patient qui est atteint de Covid, de, de, du Corona. Mais enfin, il se porte très, très bien. Hein. Il est juste comme une personne qui est bien grippée, fatiguée, mais bon, voilà. Et il est mis en quarantaine, c'est la particularité de cette maladie. Et vous savez quoi vous savez pourquoi lui l'a détecté Et pourquoi pas quelqu'un d'autre Mais pourquoi lui particulièrement Parce qu'il a utilité de cette maladie. Parce que cette maladie lui permet justement de faire quelque chose qu'il n'ose pas faire et qu'il n'ose pas dire justement à sa femme. Parce qu'actuellement, son situation tangent, c'est justement de prendre ses distances. Il a un besoin de recul. Il a un besoin de revenir vers lui. Il a un besoin d'être dans sa bulle. Donc, la maladie qui lui correspond bien actuellement, c'est ça. Parce que ça contient le fait que ça contient la solution et le message dont il a besoin. C'est d'assumer le fait que là, ici et maintenant, il n'est pas disponible et qu'il a besoin d'être en retrait. Et en fait, quand ça s'est vu, quand il vient en séance individuelle et que ce message-là est vu et reconnu dans la séance, ça lui permet justement à son corps de se réhabiliter beaucoup plus vite parce que au lieu que son corps, que cela passe par le corps et la maladie, il suffit que lui pleine, prenne pleinement le relais de dire « Ok, j'assume mon indisponibilité, je le formule. » Et à partir de là, la maladie et sa fonction se, se délitent parce qu'elle n'a plus besoin d'être. Le corps n'a plus besoin d'envoyer ce message. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, euh, chaque chose, chaque maladie a, a, a, a tout son sens. Donc, dans les, soins, dans les soins guidés que j'effectue justement, euh, l'objectif et le but, c'est d'aller rencontrer la tension physique ainsi que les émotions, d'aller rencontrer la maladie pour aller converser avec elle et faire équipe avec elle parce qu'elle contient vraiment un message important. Voilà, qui est la solution de ce que vous avez besoin de changer en vous pour vous pour permettre au corps d'être tranquillisé d'être plus en paix et donc c'est à travers une guidance justement euh, durant toute la séance que je vais vous amener pas à pas à comment faire pour rentrer en contact avec ces par là de vous euh, récupérer le besoin pour l'information du besoin profond et ensuite ensuite il s'agit après pour vous de vous mettre en action voilà. Donc aucune maladie n'arrive au hasard, euh, certaines maladies sont là parce qu'elles répondent vraiment à un besoin qu'on a besoin de mettre en place, ça c'est sûr. Mais du coup se pose la question de la transmission. Est-ce que du coup, si on a des maladies, on développe des maladies qui répondent à nos besoins, est-ce que ça veut dire que forcément... Nous allons récupérer la transmission. La notion de la transmission ne se fait plus, en fait, telle qu'on le dit, telle que beaucoup de gens le pensent. Ça veut dire que, en fait, la transmission ne se fait pas par hasard non plus. La transmission, elle se fait, si de manière collective, moi aussi, auprès de toi, j'ai besoin de cette maladie, tout comme toi, parce que certainement, ça va toucher autre chose chez moi. Voyez bien que, par exemple, quand vous avez un enfant qui a la grippe chez vous, votre enfant ou votre conjoint, ou qui a la gastro, vous savez bien que, c'est transmissible, mais est-ce que systématiquement vous l'avez détecté Est-ce que systématiquement vous l'avez eu euh, Moi non, moi non. Donc ça là montre véritablement que la transmission ne se fait pas systématiquement. D'ailleurs, ce couple dans lequel le mari a le Covid, la femme ils sont ils sont confinés ensemble à nouveau, mais la femme ne l'a pas détecté du tout, du tout, du tout alors qu'ils sont collés ensemble, il n'y a pas de séparation, euh, ils dorment ensemble, elle ne l'a pas détecté. Pourquoi Parce que son corps n'en a pas besoin. Son âme n'a pas besoin de cette information-là pour le détecter spécifiquement. Voilà. Ensuite se pose aussi du coup euh, de ces maladies qui reviennent de génération en génération. Pourquoi en fait Parce qu'il y a des blessures qui n'ont pas été gérées. Euh, qui n'ont pas trouvé de solution de génération en génération. C'est la raison pour laquelle elle se répercute, parce qu'il y a une éducation qui se répercute, parce qu'il y a un nouveau scénario qui ne se, euh, qui ne se joue pas en fait. Donc c'est la raison pour laquelle la maladie, elle revient. C'est parce que véritablement, euh, il y a vraiment un jeu qui se joue et qui a besoin d'être défait. J'ai parlé aussi tout à l'heure de la notion de la mort du coup. Quand on parle de maladie, on parle de transmission, on parle de la notion de la mort. En réalité, nous n'avons aucune maîtrise de la mort. Personne n'a le contrôle dessus. Quand bien même scientifiquement parlant, euh, nous, nous essayons d'avancer au maximum dessus, on n'a aucune maîtrise de ça. Il y a des gens qui meurent de, de maladies très bénignes il y a des gens qui ne meurent pas en ayant des maladies très graves. Je veux dire, donc ça n'a rien à voir. C'est juste pour vous dire que si à un moment donné une personne a besoin de partir, c'est que c'est le moment de partir. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Ça n'a rien à voir spécifiquement parce que il y a le Covid ou parce que il y a la grippe ou parce qu'il y a eu le chikungunya. Non, en fait, quand c'est l'heure de partir, c'est l'heure de partir. Peu importe le moyen qu'on a choisi. Certaines personnes choisissent la maladie du, du moment, d'autres choisissent euh, un accident, d'autres choisissent une maladie longue, d'autres choisissent un arrêt cardiaque, mais d'une certaine manière ou d'une autre, ça annonce juste l'arrêt, la fin d'une vie, d'un destin qui est déjà écrit à la base, en fait. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous emmenaient un éclairage en tout cas sur la notion de comment l'émotion se répercute en tension et douleur et à la maladie et comment en fait on peut guérir euh, de la maladie de manière, dans cette lecture euh, de la somatique, de cette lecture du décodage en fait au niveau des maladies et aussi euh, de pouvoir dire attention et je, je mets vraiment un bémol... Un, un petit point dessus. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas se médicamenter ou qu'il faut pas aider le corps. Non, en fait, quand le corps physique a besoin d'aide, le corps a besoin d'aide, en fait. Je, je, je dis pas de ne pas se médicamenter. Ça, ça vous appartient de voir comment vous, guérir, vous voulez guérir de votre corps physique. Euh, mais d'une certaine façon, en tout cas, pour moi, la réelle guérison qui amène à une guérison rapide amène à cette à ce décodage. À cette lecture de soi à soi à cette mise en action parce que ça nous demande de prendre notre vie en main de prendre en charge notre vie de doser euh, mettre des changements en place de manière concrète hein, bien sûr et en même temps euh, d'accompagner le corps physique si le corps physique a besoin d'aide bien sûr pour se réhabiliter et je pense que c'est un alliage vraiment euh, de ces deux là qui permettent euh, un accompagnement vers une réelle guérison sans qu'il y ait euh, des maladies qui mutent voilà parce que la mutation voudrait dire que le message n'a pas été réellement entendu. Donc euh, du coup, euh, moi par exemple, par, par rapport au cancer, j'ai une récidive. Euh, c'était une récidive parce que le message, au départ, je n'ai pas, pas osé aller jusqu'au bout. Je n'ai pas osé couper les ponts directs alors que c'était ça qu'il fallait faire. Donc le fait de se mettre en action, de faire pour entendre le message de mon âme et de lui dire ok, tu peux laisser le corps tranquille parce que je prends le relais, à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Voilà, j'espère que vous avez amené un éclairage dans cette édition spéciale concernant la maladie, la transmission de la maladie. Euh, et voilà, <rire> je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite. Au revoir.